nos réseaux sociaux, instagram et twitter, avec des petits posts euh, quotidiens de zoé, et puis euh, cerise sur le gâteau, ce sont... Enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été! Dépêchez-vous! Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine pour le premier décan, euh, eh bien vous avez encore la chance de disposer de Vénus, elle est chez vous euh, jusqu'à lundi, donc euh, bon, c'est plus très long, mais vous l'avez eu euh, déjà toute la semaine dernière, et euh, a priori, hein, j'ai pas votre thème donc je peux pas savoir ce qui s'y passe, euh, euh, mais a priori c'est plutôt une bonne configuration euh, qui vous donne le sentiment d'avoir de la valeur, d'exister, d'être aimé, euh, ou tout du moins apprécié, et euh, bien évidemment c'est extrêmement agréable. Alors en même temps, c'est vrai, vous pouvez toucher de l'argent, puisque Vénus, elle a aussi un côté financier, hein, on l'a souvent dit, et vous pouvez aussi rencontrer des gens, des amis avec qui vous allez vous sentir bah, vraiment très à l'aise et avec qui vous allez euh, euh, avoir des activités récréatives euh, euh, assez euh, agréables. Donc euh, ça comprend euh, le, le, le, le week-end, hein, puisqu'elle euh, vous quitte pour le, le deuxième des camps euh, lundi. Donc euh, bon, vous allez quand même passer, grâce à Vénus, si vous êtes de la fin de, de votre décan, vous allez passer un excellent week-end, peut-être même euh, amoureux! Hein? <musique> Deuxième décan, euh, bon c'est un petit peu moins... un petit peu moins rigolo pour vous, euh, c'est un aspect de Mercure hein, qui marque la semaine. Mercure, c'est votre planète, donc euh, forcément ça a un petit peu plus de force, et euh, Mercure s'oppose à Saturne. Bon, vous le savez, Saturne est une planète euh, qui freine, qui oblige à réfléchir avant d'agir, qui vous enlève de votre spontanéité. Vous ne pouvez pas être totalement spontané, euh, avec une opposition, comme il va y avoir, entre Mercure et Saturne. Alors euh, Mercure est dans un secteur euh, d'argent, euh, et on peut logiquement penser que euh, bah vous allez manquer hein, Mercure-Saturne. Saturne, Saturne c'est le manque, la perte hein, aussi. Euh, donc vous pouvez manquer d'argent parce que vous allez avoir envie de vous offrir quelque chose ou que vous aurez une facture à payer, hein, c'est possible aussi. Euh, donc euh, ça va évidemment être un souci pour vous, mais je crois que en tant que Gémeaux, euh, vous êtes habitué un petit peu aux soucis d'argent et que bon... On peut faudrait vous poser la question, vous demander comment euh, vous pourriez euh, arranger un petit peu ce, cette relation à l'argent qui finalement euh, est quand même euh, extrêmement ennuyeuse hein, euh, parce que quand on passe son temps à courir après euh, après une somme hein, pour combler euh, un découvert ou pour payer une facture à la longue, hein, c'est quand même un peu épuisant. Moi à votre place, j'essaierai de, de, de voir comment je peux changer euh, les choses. Bon c'est vrai que vous ne gagnez peut-être pas euh, de quoi terminer votre mois. Euh, pourquoi pas essayer un, un deuxième boulot? Hein? C'est la spécialité des Gémeaux d'avoir plusieurs euh, plusieurs boulots, plusieurs casquettes. Troisième décan, euh, vous allez avoir euh, affaire à Mars, mais bon, elle n'est pas, euh, disons que l'aspect n'est pas très très fort pour vous. Euh, Mars euh, occupe le, votre voisin du Cancer, euh, tout comme Mercure d'ailleurs, hein, et, et donc euh, ce sont là aussi les affaires d'argent qui sont au premier plan. Et encore une fois, étant donné que Mars termine une opposition à Saturne et euh, en, en fait une à Pluton. Euh, bon Pluton qui est quand même, euh, je veux dire, elle vous met euh, dans une impasse. Hein. Donc il, il est très possible que financièrement euh, vous soyez, euh, encore une fois, parce que je pense que ça se répète, hein, avec Pluton, euh, tant qu'on n'a pas euh, réglé le problème, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour et euh, eh bien euh, qu'il y ait un renouveau, hein, puisque c'est sa fonction, euh, de, de, de vous entraîner à, à, à une mutation, à une transformation. Donc tant que vous n'aurez pas transformé votre manière de gérer votre argent, la façon dont vous le dépensez, la façon dont vous répartissez votre budget, euh, eh bien ça se répétera. Hein? Les situations avec pluton se répètent. Jeudi devrait être une journée agréable, hein, jeudi, euh, voilà, le dernier jour de notre semaine à nous. Euh, la Lune occupera en effet le Verseau et euh, ma foi, euh, y a, vous aurez un sentiment euh, de liberté, de pouvoir faire ce que vous voulez sans avoir de compte à rendre, ce qui est quand même le plus agréable quand on est euh, Gémeaux parce que euh, D'abord on a des problèmes avec l'autorité souvent, hein, les Gémeaux, et euh, euh, donc on n'aime pas obéir, on n'aime pas toutes les contraintes, tout ce qui nous prive euh, de notre liberté, et j'en sais quelque chose, je suis ascendant Gémeaux. Donc euh, hein, euh, profitez-en euh, pour vous évader à l'heure du déjeuner si vous travaillez, ou euh, si vous ne travaillez pas, allez euh, dans un endroit où vous n'allez pas souvent, histoire de vous dépayser un peu et de vous changer les idées. Je vous attends euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, N'oubliez pas euh, avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210 euh, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL astro-rtl.fr ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine!